Et lançons ce soir l'opération Bochage. Hier, un homme nous a attendu longuement, très longuement, au fond de son magasin. Il était le seul à rester éveillé ce soir-là. Et puis nous avons dû, par faute de temps, le sacrifier. Thomas Di Felice a accepté de revenir ce soir dans la conversation parce que c'est lui qui nous aide toute cette semaine, Fanny, à faire des économies. Oui, bonsoir Thomas, vous êtes avec nous encore Désolé pour hier. Et vous avez encore une astuce miraculeuse pour nous, pour tenter de gagner un peu d'argent et faire des économies. On va se pencher, Thomas, sur votre séchoir. Alors, euh, effectivement. effectivement. effectivement. Euh, <rire> pas, votre sèche-linge, c'est la même chose, non euh, C'est un sèche-linge. Je pensais que c'était les lave-linges, mais il n'y a aucun souci. On peut faire les sèche-linges. On peut faire, les on peut ah, faire les comme vous voulez. Vous Choisissez, Choisissez. Vous êtes ici chez vous. On ne va pas la ramener ah, ce non. soir. Vous, Franchement, vous, on va la jouer profil bas. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est très important, si on parle du sèche-linge, de parler effectivement du sèche-linge à condensation. On ne va pas parler ici du pompe à chaleur. Alors le sèche-linge à condensation a, comme son nom l'indique, un condenseur à l'intérieur qui va transformer cette vapeur en eau. Donc le condenseur est situé souvent dans le bas de l'appareil. Il est encrassé par des, par des peluches d'essuie, de, de, de, de, de, etc., de vêtements. Il est impératif, mais vraiment impératif, de nettoyer ce condenseur. Car si ce condenseur est encrassé, effectivement le sèche-linge va prendre beaucoup plus d'énergie pour, pour condenser en fait, le, la vapeur d'eau et la transformer en eau. En eau. Donc en fait, en bas, on l'ouvre, le, on, le, on, on va le chercher et il faut nettoyer en fait avec le pommeau de douche. Très important, il faut attendre qu'il sèche, ça c'est aussi très important. Un autre, un autre truc qu'il faut savoir, avec de l'alcool dénaturé, il faut nettoyer les capteurs d'humidité. Car on en parlera dans une, dans, dans une prochaine séquence, les lessives sont de plus en plus grasses. Et ils peuvent en fait graisser ces capteurs d'humidité. Si le capteur est gras, on va avoir du mal, il va avoir du mal à détecter en fait, le taux d'humidité. Donc par exemple, au lieu de tourner 1h40, il va tourner 2h parce qu'il aura du mal en fait à se trouver dans, dans cet appareil. Car tout Thomas, est vous électrique. faites quoi demain à 18h30 on donne des conseils sur les lessives liquides, Thibault. Ouais, ouais C'est vendu, c'est signé. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve, demain, évidemment, plaisir. pour un nouveau conseil. C'est vrai que c'est astucieux et c'est des conseils... J'ai vu les yeux d'Agnès, je me suis dit, ah oui, je devrais peut-être euh, <rire> faire ça. mon condenseur. figurez vous que je le fais. Ah. Ben, c'est très ah. bien, ah. bien avec nous, à Avec la douche, mais avec un jet douce, c'est vous vous si important.